Donc voici le golfe de Bellefontaine. Donc voilà, je vous partage le golfe de Bellefontaine. Donc un superbe parcours en région parisienne, à l'approche de Roissy, Sergi-Pontoise, pas très loin de Paris. Et en fait, il a une particularité magique ce golf c'est qu'il est à la fois. En fait, il y a trois parcours neuf trous. Les blancs, les rouges, les jaunes. Et ça permet simplement de donner de la diversité permanence c'est que chaque semaine le 18 officiel change. Pour commencer bah, n'hésitez pas à vous abonner euh, la petite cloche et puis le bouton de s'abonner sur la chaîne et puis aujourd'hui une partie que je vais partager entre amis parce que c'est ça le golf partager euh, le plaisir de jouer euh, entre amis et je vais partager cette partie avec trois acolytes donc euh, Emmanuel, Didier et Philippe pour certains vous les connaissez ils sont présents dans le monde du golf et sur les réseaux donc, euh, bienvenue à Bellefontaine. Je vous emmène golfer sur le parcours blanc de Bellefontaine. à tout de suite. Voilà un premier trou numéro 1. Pas de difficulté apparente jusqu'aux 135 mètres. Un fairway légèrement de gauche-droite. En revanche, le green est bien défendu. On ne le voit pas forcément quand on est sur le parcours. Mais trois beaux bunkers nous attendent à l'approche de ce green. 3 droite. 3 Gauche, 4 pop pop pop pop pop Et eh ben c'est en jeu Alors voilà, on est au golf de Bellefontaine. Pour une partie, euh, je vous emmène golfer. J'avais envie de vous faire découvrir ce parcours. Le ciel est en train de se découvrir, donc ça devrait être une partie super agréable. Et on va vous faire une formule de jeu, 4 balles, meilleure balle. Aujourd'hui, une partie que j'espère agréable à vous faire partager. Sur la chaîne, je vous emmène golfer. Revenons au jeu. Alors Emmanuel est allé s'égarer. Sur le fairway d'à côté. Il est tout là-bas, je sais pas si vous le voyez. Une balle de replacement. Ah, moi je suis là. T'es où Didier Joli Le soleil en pleine face. Mais je crois bien... Régule. Deux partenaires. C'est bien ça. Oh, oh, oh. Ah. Elle est partie à droite là-bas, mais je ne sais pas ce qu'il y a. Et Emmanuel est là-bas. bien ça. Voilà, c'est un joli Didier. Mais... Ouais. Sympa le coup. Attends, hop, je prends le drapeau. Merci. Au revoir aujourd'hui. Allez, avance, avance, papa. T'avances, avance. Ouais. bon. où Là. Vas-y, vas-y, je te vois. sous l'eau. Allez. Super, ouais Bravo Ça joue Birdie Joli Oh, quel départ de partie Birdie, Birdie Magique, on peut pas rêver mieux pour un début de partie. Birdie, Birdie donc euh, square pour les deux équipes, et on se retrouve au trou numéro 2, c'est parti. Allez, c'est le trou numéro 2, handicap 13 par 4, alors comme ça il a l'air d'être tout droit. Impressionnant le départ entre la mare de flotte qui se trouve à droite, un fairway qu'on ne voit pas très bien dès le départ, attention aux arbres à gauche, et attention, le green est défendu par deux beaux bunkers. c'est en jeu oh, c'est plein milieu elle est revenu regarde ça reste dans les arbres ouais ah. alors j'ai vu le rebond derrière ok ouais c'est ce qu'il fallait jouer ou oh, gros rebond aussi J'ai filmé ça! Donc voilà, le 2. Vous avez le Clubhouse là-bas, tout au fond, partenaire du jour. Donc deux balles à gauche, deux balles à droite. Euh, J'étais venu faire une reconnaissance à Bellefontaine, mais le blanc je ne l'avais pas fait. Donc ce qui est sympa, c'est qu'en fait je suis un peu en mode aveugle, hein, mais c'est un vrai plaisir de venir jouer un nouveau parcours, de vous faire découvrir un nouveau parcours. Allez, revenons au jeu. C'est bon, je suis là et t'es là-bas, Philippe. Elle est passée. Ah, elle est courte. Ah, elle est courte et je finis dans le bunker. Alors, Didier qui est juste là, vient de taper sa balle, joli. Ça passe ou pas Ça passe. Ah Ah passe mais je croyais que tu étais mieux que moi. Ouh Alors moi je t'avoue je ne sais pas quoi jouer là. Maintenant euh, ça se tente Et Philippe ici. Oh joli Ah juste entrée de Grimm à trois mètres près. Enfin le, le frôlage de feuillage était joli. Ça passe. <rire> Ah, règle, oui. Sans, sans se rapprocher du coup, hein, ça je sais pas, j'ai fait la connerie, moi, sur une des vidéos à Ablège, où je suis sorti ouais. du... C'est un, un bunker en réparation. Ah, oui, bon, ah j'ai une petite euh, truc à vous présenter pour les règles. Ah. Donc vous avez quatre rubans, un ouais. bleu, un jaune, un mmh. rouge et un blanc. Le vert, occasionnel, il est pour, si on veut le personnaliser pour l'événement. Donc je prends l'exemple. Je ne sais pas pour les bunkers, mais je ah, prends l'exemple piquet bleu, terrain en réparation et au verso, j'ai pas de pénalité, drop à moins d'une longueur de club, et ça pour les quatre couleurs de piquet ah donc un mémo un mémo pour se rappeler les Tout règles ah bien joué, occasionnellement qui sert aussi de devant <rire> mais ça faut pas le dire <rire> ok Emmanuel sur le green Didier donc retire sa balle d'une zone d'eau fortuite <rire> je pense qu'il n'y a pas de risque. Putain, c'est mouillé là, je ne te le raconte pas. la vidéo là. Ah non, j'ai échappé. Joli. Bien sorti. Moi, j'ai échappé au bunker. C'est déjà la bonne nouvelle, mais j'ai quand même un gros truc à traverser. Eh et eh ben je ne suis pas mécontent de mon coup. Waouh, joli C'est beau du beau golf. Puis-je vous faire le drapeau pour faire allusion à un article bien sympathique du côté de Chesswing Ouais. Ah oh, joli Joli puis là... C'est le son. Ça aussi c'est joli. Putain mais... Euh... Alors, non mais si c'est ça, euh, je rejoue avec vous quand vous voulez les gars. Je commence rarement une partie comme ça. On appelle ça un C'est ouais. Jolie. Donc on joue en équipe, on prend un point avec Philippe. Donc one up, et on se retrouve au trou numéro 3 tout de suite qui se trouve juste derrière. C'est parti. Numéro 3, un par 4 de 334 mètres partant des jaunes, dogleg droit. Donc voilà, dogleg, un green sur un plateau en hauteur. Deux très beaux bunkers pour vous accueillir. Par 4 334 mètres, un dogleg droit. dogleg, dogleg. De droit ou dogleg gauche ouais. Dogleg droit. Droit, ok, il va se terminer là-bas. Tu vois, tu as les, as les, les arbres. D'accord. Alors, en termes de stratégie de jeu, messieurs, comment vous le jouez Parce que je me suis aperçu d'un truc con. Moi, quand je joue, c'est sur un départ, euh, je, je sors une drive. drive. Ouais. Et non. je vous vois avec d'autres clubs en main. Alors, en train, moi, moi, je vais prendre un club à faire déjà parce que ça roule, et je ne voudrais pas être trop long. Euh, et puis 313 mètres, euh, si je fais 190 mètres... Euh... Ah, mais Surtout, tu as les arbres au, au, fond, au fond, là, à portée de driver. Si hein. voilà. tu en claques un beau, tu es à portée de driver, à droite, tu ah, pas même euh, du non, gros hein. ref pourri. Ça vaut pas le coup là de tout. De... D'accord. Donc là en main, ça pris quoi J'ai un fer 3. Ok. Et donc en théorie, euh, il devrait faire euh, un peu plus de 190 mètres. Alors comment il a dit ça <rire> J'ai dit en théorie. Super. Joli. Allez, prends la corde. Ah, puis elle revient comme il faut. Magnifique, c'est à moi déjà Ah ouais, ah ouais t'as fait un joli part là, qu'est-ce que tu veux Allez, T'es puni. Il <rire> <rire> fallait pas et nous faire moi, un part je comme ça. un fer qui m'emmène à 190 mais 190 c'est un C'est le je vais partir en drive. Voilà. Superbe cette année. Elle est droite, elle est un peu plus à gauche que ce que j'avais imaginé, et du coup j'espère que ça ne va pas me faire ce que tu disais au fond des arbres. À gauche. Elle est en l'air. Elle est dans les petits bords de châchis, là. Allez c'est parti Elle est juste sortie. Je vais pas tourner. Ah, bunker. Bunker, bunker. Okay. Oh, le sable est beau en tout cas. Bas. Joli, joli, Philippe. joli, ouais, la classe. Il voulait son whisky, magnifique. <rire> <rire> super classe. Bon, on n'a peut-être pas besoin de côté. Non, si je présente, ah, <rire> super classe Magnifique. Très joli. joli. Très bon. A toi Stanley. Oui. Tu filmes là Stanley. Oui. Jolipart, <rire> ouais. Jolie part Emmanuel. Ouais. Jolie part Stanley. <rire> Un, deux, trois. Ah non, bugué. Et moi qui pote pour le birdie. <rire> Joli. Joli part, Didier. <rire> <rire> Et eh bien voilà, c'était le trou numéro 3. C'était le trou numéro 3 du parcours blanc de Bellefontaine. Donc logiquement, hein, 3, après le 3, le 4. On va enchaîner, il se trouve juste à côté. Allez, je vous emmène. Ah là, t'as en ah. enchaîné un birdie Oui. Oh joli, excusez-moi. Joli, joli, oui. Ça enchaîne, j'ai jamais, jamais vu autant de balles. Ah bah, que que le partie. Ah oui, il faut que je le fasse alors. J'ai cru qu'en fait, il voulait se péter la ruche. Tu tournes là Non mais qu'on sache <rire> quand même que Philippe est… Non, non, non, c'est absolument pas filmé. Celui-ci vaut mieux être droit, parce que le fairway emmène les balles de droite à gauche. Hop, hop, hop, elle est belle, elle part un peu à droite. Super Stani, oh, eh. tu commences à nous énerver là un peu, hein. eh, tu vois regarde, je ne suis pas excessif. Bah, oh, bon. ah, alors genre, oui oui, oui est okay, sur le green, okay. il a 3 mètres du okay, drapeau, ouais. à, à 540 mètres. Je ne suis pas excessif, oh, euh. j'ai fait double buggé. J'adore j'ai fait 7 ah 8, Ah y je me suis éclaté. Non, alors c'est... Les bonnes ondes que nous venons. Exactement, ça doit être la flasque de boisson énergisante. C'est gentil pour tous les partenaires avec qui il a joué avant. <rire> Comment tu veux jouer avec un mec qui fait la pression comme ça Joli Ah, bunker. ah un Joli Super joli. Joli. Eh ben tu sais quoi la marmotte euh, Elle est parfaite hein Bon, J'ai annoncé un index de 29 euh, qui est mon index officiel, mais ça fait quelques temps que je fais des vidéos, donc des parties, que les vidéos m'ont bien fait progresser, mais que je ne fais pas de compète. Donc euh, je sais que je tourne plus aux alentours de. Allez, en dessous des 20, 18, même s'il m'arrive euh, des fois de faire des parties un peu exceptionnelles. Allez, revenons au jeu. Donc là, un par 3 qui était à 170 mètres. On n'est pas bien là mais on est toujours bien. C'est en fait. exactement, c'est tout le plaisir du golf, je trouve. C'est au, au minimum une balade en pleine nature. Et là, il n'est pas trop cramé. Il est plutôt propre pour euh, pour la sortie de l'été, je trouve. Parce que ça manque d'eau dans toute la région. Donc là vous avez Philippe et Didier. Philippe et travaille pour. Les golfeurs anonymes, une marque donc d'accessoires de golf dont les flasques et les petits drapeaux de couleur qui nous a montré tout à l'heure. Et Didier, une belle, une belle plume, sujet du golf. départ du saut. Joli, garçons. je te plus loin. Voilà. Ça fuse. Ça, ah, ça un wow, joli Ce sera au fond. Ah oui, ce sera au fond. C'est peut-être sorti. Bois. Peu wow. Magnifique. fond de green, elle s'arrête, mais elle est super belle. Merci. Talent. <rire> Et moi je n'ai rien dit, je dois être l'index le plus faible en théorie, mais je suis sur le green. Ouais, joli Sortie du ref. Non, non, non. Joli. ça a l'air chaud là Ouais. il veut son birdie, il veut son birdie. Allez. Oh là là là là, là. <rire> Alors deux parties, deux birdies. Non je vais pas le dire. Non. Deux birdies dans la même partie, je paye je sais pas quoi. Toujours moins heureux au départ du. Non, non, je sors d'un bogey là. Ah ouais d'accord. Ouais Mais je suis à zéro. Beau trou, les gars. Un part. Et voilà, c'était le, le, le, le 4. Point sur les scores. One up, deux up. Avec Philippe, on prend la main. Numéro 5, c'est un part 4. 362 mètres. Ouais. droite à toi Stanley. ça reste sur le, le fer, fer. fer oui allez bon ouais. bah ouais. c'est en jeu joli est-ce qu'elle va passer Ouh! Mmh. J'ai peur que. J'ai qu peur que. Dans le. Ouais. ouais. ouais. Jolie. Celle-ci, elle a roulé, elle est devant, est plein de fairway. -ouais. Donc, Emmanuel, toi, tu es golfeur depuis. Ça fait 9 ans. 9 ans? 9 ans que je joue. Qu'est-ce du... qui t'a amené au golf? Euh, L'envie de jouer au golf. L'envie, tu joues. Depuis, depuis tout petit, j'avais envie de jouer au golf. Et puis j'avais pas l'occasion. Et à 40 ans, le, le jour de mon anniversaire de mes 40 ans, on m'a offert un sac de golf. Ah, ah. Donc vous avez compris, j'ai bientôt avant 50 ans. <rire> Et donc je joue au golf depuis là. Je m'entraîne pas assez à cause du travail, je joue pas assez. D'où mes balles qui partent un peu partout. Mais, mais tu mais... prends toujours autant de plaisir sur un parcours. Comment ne pas prendre de plaisir ah, c'est vrai. Je suis bien d'accord. Parce que là aujourd'hui, j'ai des collègues qui travaillent. <rire> Ils sont dans leur salle de formation, renfermés. Et moi je suis là. Tu, ben, tu aires ton cerveau pour pouvoir mieux travailler. Voilà. Exactement, voilà. Exactement, c'est ce que, exactement que je me dis, c'est ça le golf. Voilà. Allez, revenons au jeu. On a. Ah oui, donc Didier a fini dans le bunker ou pas Non Joli, ça roule Il restera une petite approche Philippe Ah Sous les arbres C'est parti à droite Mais j'échappe Ok à part à, droite, à gauche ok Regarde. il y a toujours un coup que je rate c mais oui et puis après un bon coup pourquoi l'autre s'enchaîne pas direct après c'est ce qui fait le bonheur du golf celui qui trouve le truc il va se faire dessus <rire> <rire> voilà Didier qui est en bordure là il restera une petite approche Philippe t'es où D'accord. Oh. C'est joli. Joli. Wow. Magnifique. Magnifique. Ça roule, ça roule, ça roule, ah Allez, plus au pet. Ouh, ça roule Ah ouais, mais c'est... Non, non, mais c'est ça qui m'a gêné, là. ah no. <laughs>